Bonjour, Corinne Spilvoix. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment charger une vidéo sur YouTube. La première chose, évidemment, est de vous connecter à votre compte, puis vous cliquez sur le bouton « Ajouter une vidéo ». Vous cliquez ici pour récupérer votre fichier dans votre ordinateur. Pendant que YouTube charge votre fichier, vous pouvez insérer votre titre votre description, puis ajoutez vos mots-clés, autrement dit les 10 tags. Maintenant, choisissez le paramètre de confidentialité. Alors, pub, « public », ça veut dire que tout le monde peut voir vos vidéos. Non répertorié, ça signifie que ça n'est ni indexé par Google ni par YouTube et on ne trouve votre vidéo que si on a le lien. Et enfin privé, c'est seulement à ceux à qui vous avez envoyé le lien à partir de YouTube qui pourront visualiser votre vidéo. Ici, vous pouvez choisir une catégorie dans la liste. Si vous avez des playlists, vous pouvez également la rajouter directement dans une de vos playlists. Puis allez sur les paramètres avancés, vérifiez s'ils vous conviennent. Par exemple, moi, je choisis une licence Creative Commons plutôt que la licence YouTube. Vous pouvez également insérer le lieu de tournage, chez moi il est lié par défaut, et la date d'enregistrement. Et pensez à enregistrer le tout à la fin. Quand vous, la vidéo est entièrement chargée, vous avez le lien ici que vous pouvez utiliser pour informer vos amis ou clients sur les réseaux sociaux par exemple. Enfin, la miniature est quelque chose de très important. Vous avez le choix parmi trois. Choisissez la meilleure enregistré et en avant pour votre vidéo. Au revoir, à bientôt